Bonjour à tous, séance du jour un peu spéciale, j'ai personne pour filmer, personne pour faire le montage, je vais me débrouiller tout seul, mais elle va être très très courte, il n'y a pas d'échauffement, c'est juste un 200 burpees for time, donc le plus vite possible 200 burpees, on monte, on descend comme on veut, et à chaque fois qu'on s'arrête, qu'on est fatigué, donc plus de 2 secondes, on a 30 secondes de pénalité en gainage sur les coudes devant. Voilà, c'était la séance du jour, à demain pour de nouvelles aventures, bonne fin de journée.